Ce bout d'ivoire vivre. Sur cette table branlante, la brève euphorie apaise mes mains tremblantes. Mes camarades de jeu semblent floués. Où est-ce qu'arrivent voit la fin sur mon épaule penchée Je ne capte pas leurs invectives, ni d'ailleurs leur langue. Je ne parle que le viet de mon pays exsangue. Certains me méprisent. Me parle d'intégration, je rétorque, exaction, colonisation. Mon histoire dans le flou chronos c'est plantée de vocales. À maman mort au prochaine, aucun encart dans un journal. Les beaux people, n'y me s'en souvient, ni me s'en émeut, à part le ciment de la bouchère, le mortier de Vénitieux. Les nationaliste, nationalistes font chavirer les paternas, je ressemble à celui bien. Qui on les gravats d'un hein. pays réduit en cendres après le déluge de feu De vos armes, de vos soldats, de vos états belliqueux Le sang coule toujours des barbelés Cachant nos dominants immaculés Mais vos frontières s'effondreront Quand se terminera ce jeu de dominés Résonne dans la cour de la cité Ce tour est Laisse mes voisins bouche bée Ces dominos se font mots Car on ne se comprend que trop peu Nous qui venons de loin Nous les damnés silencieux Ces tours je les connais J'y ai longtemps vécu mais rien ne remplacera M.Bourg J'en suis convaincu Arraché à notre ville Pour sauver votre lointaine contrée Nous les dogs de l'Empire Les tirailleurs sénégalais Hanté par la Provence, ces plages d'azur et ces massacres cette petit bout de corps s'envolant sur des reflets de nacre Reconnaissance vantage par vos tardive solennité C'est peu, monsieur, dames, une poignée sur le charnier Et je vois cette gamine, arriver d'Albanie S'échappant de ce canon, héritée de sa fratrie peloter dans ce Boeing, elle sait ce qui l'attend cette fatalité qui lui sourit à pleines dents Le sang coule toujours des barbelés Cachant nos dominos immaculés Mais vos frontières s'effondreront Quand se terminera ce jeu de dominer un magnifique coup de maître Et mes partenaires de jeu ont bien du mal à s'en remettre Cette partie n'est qu'un break Une trêve, une autre attente Dans cette vie obscure faite d'oppression glaçante Rome, je le suis, et je suis femme libre N'en déplaise aux mains gantées et à ces imbéciles Toi racisme ordinaire, sache que mon espoir reste ardent Autant que l'incendie de squat qui a condamné mes enfants des membres tellement de camps Sont celles des harcèlement À coups de bottes et de batte. À qu'il est loin le temps des battus et des fracs qui la vermine, ceux qui me notent ou qui se débattent Et je pense en pleurant à ce jeune Libanais, survivant miraculé d'un naufrage Toujours débarbelé Ta chambre domino immaculés, Mais vos frontières s'effondreront Quand se terminera ce jeu de domino.